Bonjour les amis, je t'offre une leçon par jour pour lancer ton activité en ligne. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Otake. Otake, c'est lui qui va vous raconter l'extraordinaire histoire inspirante de KFC. Notre thème tourne autour des histoires inspirantes. Vous vous rappelez peut-être ma vidéo qui parlait des logos que j'ai produites il y a quelques temps. Et je vous ai dit que ça, c'est l'un des meilleurs logos qui existent au monde. Parce que justement, à travers ce logo, on raconte une histoire d'un homme qui a créé un empire. Vous voyez, c'est ce qu'on va développer après ceci. Ça, c'est un PDF. Il est interactif et il est gratuit. Pour l'ouvrir ou pour le télécharger, vous avez un premier lien dans la description sous la vidéo. Sur ce lien, vous cliquez et vous allez ouvrir justement ce PDF en trois pages et qui va s'occuper de vous raconter énormément de choses. Voilà, ça c'est la première page. Maintenant, nous allons passer à la deuxième page. La deuxième page, c'est ça. Elle s'appelle Hashtag Mindset, côté Histoire Inspire Otake, dont on a parlé tout à l'heure c'est ce bonhomme, ce bonhomme il s'appelle Amin Lams okay. et c'est lui qui va vous raconter une histoire inspirante sur KFC sur ce colonel, qui a créé KFC donc nous avons ici un début d'article qui ne va pas très très loin puisqu'il est coupé parce qu'il y a une suite. Donc, on va lire la suite maintenant. C'est ce que vous devrez faire quand vous aurez ouvert votre PDF. Ok, très bien. Mais avant de passer là, ben, je vous demande de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Alors, il faut cliquer. Nous y voilà, nous sommes dans le site en question. Alors, voilà, c'est l'histoire inspirante du créateur de KFC. Ce texte-là, c'est celui que vous venez de voir juste avant. Au paquet, il vous raconte l'histoire du colonel Sanders, c'est bien sur lui. Et puis, bah, il faut lire tout ça, parce que c'est très inspirant. Dans la naissance de KFC, lui, c'est le vrai colonel. Et là, c'était son premier logo, tout à fait au début. Et puis, euh, vous continuez, vous allez apprendre énormément de choses, et là, contactez, un mail LAMS va vous faire une promesse, il dit à chacun de vous, je t'offre une leçon par jour pour lancer ton activité en ligne, il faut lire ça, mais il faut passer directement ici, à la fin ici, pour recevoir justement cette offre, cette promesse, vous mettez ici votre email, et là, vous validez, et automatiquement, vous allez être sensibilisé dans votre boîte email pour recevoir chaque matin des leçons sur le business sur un tas ok maintenant on va passer à autre chose voilà, nous sommes revenus à mon PDF mais avant, là, il faut liker, il faut commenter, partager et vous abonner ça, je vais vous le rappeler voilà, nous sommes dans la troisième page la troisième page, il y a là 26 contenus de grande valeur plus l'article de Kotake, ça fait 27 et c'est chaque jour, c'est comme ça on va avoir beaucoup de contenu par jour. Et moi, je produis des contenus, des vidéos, 7 jours sur 7. Alors, pour faire court, je vais vous lire un peu les titres. Et ça, c'est l'histoire de l'homme persuadé d'avoir peu de chance. Donner sans rien attendre en retour. 8 femmes fortes et battantes. 7 histoires vraies qui vont te rendre dingue. L'enfant le plus riche du monde les 10 discours d'acteurs les plus inspirants de l'histoire. Si vous commencez à perdre espoir, regardez cela. L'histoire inspirante de l'arbre en bambou. Ce discours a brisé le cœur de plus de 14 millions de personnes. Une histoire inspirante qui va changer ta vie. La réussite et la motivation dans le sang. Steve Jobs, l'histoire motivante de sa réussite. Pourquoi cette histoire vous fera pleurer Le meilleur conseil pour réussir Bill Gates Tony Robbins, 17 conseils puissants pour libérer votre potentiel Ce discours a fait pleurer des millions de personnes Découvrez quelques histoires inspirantes bien choisies Oprah Winfrey, comment raconter des histoires inspirantes Toujours une de mes histoires inspirantes, n'hésitez pas à l'écouter, merci être heureux, c'est dans la tête. 6 héros, 6 histoires inspirantes. Et toi, c'est quoi ton super projet Histoire inspirante. Colonel Sanders et l'Empire KFC. Ça, c'est une autre histoire racontée par un autre mentor du webmarketing. ronde, histoire inspirante. Et une histoire inspirante, hashtag 1. Donc... Ça, c'est le résumé de tout ça. Et là, il faut encore de plus, une fois et une fois de plus encore, likez, commentez, partagez et abonnez-vous dans le cas où vous n'êtes pas encore. Maintenant, nous allons passer, bien sûr, à quelque chose que j'ai pas évoqué avant. On va revenir à la couverture. Voilà, nous y sommes. Alors. Tous ces contenus de grande valeur offerts par de grands mentors du web marketing vous sont recommandés par hashtag partage. Hashtag partage, entre parenthèses, c'est moi. Hashtag partage, c'est des formations offertes par les pros du web et Hashtag Partage publie chaque jour des dizaines de contenus de grande valeur pour faciliter votre business sur le net donc abonnez-vous et ça c'est un PDF le PDF je vous le rappelle c'est le premier lien dans la description cliquez dessus et puis cliquez chaque fois que vous avez l'occasion de le faire par exemple ici nous avons une main ouverte et puis ici c'est une main fermée avec le pouce. Donc, vous cliquez et vous allez être redirigé sur un site ou sur une vidéo YouTube. OK Alors, merci et à demain.